Chapitre 3. 1. Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. 2. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voie, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement, dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils regardaient la terre, et soudain ils connaissent tout ce qui s'y passe depuis le commencement, et jusqu'à la fin. 3. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Il voit l'été et l'hiver, il voit que toute la terre est remplie d'eau, et que les nuages, les vapeurs et la pluie en rafraîchissent la température.